Hey Salut mes petits proutes Aujourd'hui je reviens pour un sujet, je pensais pas vraiment que ça allait autant vous plaire mais je vous ai dit que j'avais retiré mon piercing à la langue et là vous avez été nombreux à me dire ah mais pourquoi Est-ce que tu peux en parler s'il te plaît etc. Donc je reviens aujourd'hui pour en premier temps vous expliquer un peu euh, l'histoire de mon piercing à la langue etc etc et en deuxième temps vous expliquer bah, pourquoi aujourd'hui je ne l'ai plus Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Pochou puisqu'en fait finalement maintenant je publie deux vidéos par semaine enfin j'explique tout sur l'autre chaîne et euh, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il y a tout aussi expliqué. expliquer Donc... Let's go En fait, j'ai toujours été Madame Persing. C'était pour moi une façon de se différencier avec des choses plutôt éphémères malgré les petites cicatrices. Mais en gros, j'ai fait le nombril, le labré décalé, la langue et le téton. Et aujourd'hui, il me reste seulement le nombril et le téton. Ma demande du Persing à la langue essuya de nombreux refus de ma maman. Et comme j'étais mineure, j'avais pas vraiment le choix. Pour elle, c'était m'hypersexualiser hyper -sexualisé alors qu'elle me voyait et qu'elle me voit toujours comme sa toute petite fille. Et en fait, à 18 ans, j'ai demandé mon tatouage. Alors après négociations diverses, elle a accepté et là j'ai pris mon rendez-vous et tout. Et finalement, elle m'a dit non. En fait, elle a paniqué, elle a dit non. Et du coup, elle m'a dit tu peux faire ce que tu veux à la place. Et bien, à son désarroi, le piercing à la langue est revenu sur le tapis. Et entre le piercing qui partait et le tatouage, bah ben, c'était vite Je suis donc allé chez le perceur une semaine après, la joie en moi et la pression à la fois, sachant que je tombais toujours dans les pommes, hein, donc euh, je voilà. Je m'assois à la table, je tire la langue, le perceur m'explique ce qu'il va me faire. Moi la seule chose que j'ai retenue c'est quand je te perce, ne rentre pas la langue sinon elle va se couper en deux. Hein. Ok, ne surtout pas rentrer la langue. Il sèche ma langue, il me la perce, je vois l'aiguille me passer devant les yeux et moi je suis en mode concentre-toi, ne rentre surtout pas ta langue. Et je me souviens que j'avais trouvé ça plutôt fun et sans douleur. Et en quelques secondes c'était fait, j'avais enfin mon piercing à la langue. Donc parfait pour faire des petites photos en mode Kiku, tirage de langue sur Facebook. Non mais j'assume, hein, j'étais vraiment trop fière. Après ça, je me souviens que le soir j'ai mangé à un Napolitain, que c'était hyper étrange, je pas du tout où placer ma nourriture, mais bon, après ça m'a pas empêché de manger, et finalement j'ai un très bon souvenir de cette expérience là. Puis bon, c'est qu'un piercing à la langue quoi. Donc euh, voilà, on se retrouve aujourd'hui 7 ans plus tard euh, avec ma langue vide. Alors pour tout vous, a, pour vous, tout vous dire, euh, c'est vrai que euh, je l'ai encore un peu bizarre parce que ça fait 7 ans que j'ai un piercing sur la langue, ça fait 7 ans que je suis habituée à avaler ma salive, à manger, etc. avec ce truc sur ma langue, et euh, là je me sens un petit peu nue, j'ai un peu du mal à. Là ça commence à aller mieux, là ça va faire un mois du coup je commence vraiment à, à, à retrouver ma langue mais au début j'étais comme ça il y avait pas l'arrêt tout ça enfin c'est trop bizarre mais euh, je suis super contente de l'avoir enlevé donc euh, je l'ai enlevé après mûre réflexion ça fait un an un an que j'y pense mais comme c'est un piercing que j'ai toujours trop aimé que j'ai adoré me faire que j'ai tellement de bons souvenirs autour euh, dans le sens où je sais pas c'était tellement quelque chose que je voulais que pour moi ça a été bizarre de me dire faut que tu l'enlèves aujourd'hui mais je l'ai enlevé pour three reasons vous comprenez la ref donc la première raison c'est une raison enfin euh, euh, attendez avant de vous énerver attendez que j'ai fini mes raisons la première raison c'est que je trouve que le piercing à la langue euh, à l'âge de 25 Hein, genre je trouve que ça fait un peu cagole c'est comme celui là euh, je trouvais que ça faisait très kikou à l'âge de euh, 19-20 ans et celui à la langue je le trouvais qu'il faisait très cagole je, je trouve qu'il ne paye pas forcément femme je trouve qu'il fait adolescente etc après je ne critique pas hein, je l'ai enlevé il y, a, il y a un mois hein, donc jusqu'à aujourd'hui je me considérais comme une pré-ado une cagole mais euh, moi ayant le faciès d'une enfant de 12 ans avec un piercing à la langue ça n'arrangeait pas du tout euh, le micmac genre j'avais encore plus l'impression d'être une ado et puis euh, je sais pas genre je sais pas il je, je, euh, y a tout, tout le côté un peu euh, sexuel et tout sexualisation et je pense que je suis déjà assez sexualisée sans avoir un piercing à la langue. Là bien évidemment vous avez passé toute la vidéo à regarder mon décolleté parce que euh, pour vous une fille qui a un décolleté c'est oh c'est la mort bon j'ai décidé de hein, un nouvelle rentrée je m'assume j'assume ce que je dis j'assume mes têtes j'assume mes looks, j'assume mon décolleté euh, si euh, voilà j'ai décidé de m'assumer à balle ça y est j'ai pris ce petit déclic euh, cet été euh, j'en ai marre j'ai envie d'être moi sur youtube si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas ben il y a plein d'autres chaînes youtube enfin, du principe où je suis pas à poil si je m'ai décolleté je m'ai décolleté bref on s'égare du sujet ma petite lia la deuxième raison qui n'est pas des et que j'aurais peut-être dû citer en première, c'est pour les dents. Évidemment, euh, le piercing à la langue, euh, quand on vous dites oui, quand on vous dit non, etc., c'est des mensonges. Hein. Ça vous derrière, vous le voyez en fait, il y a votre ancie qui va, qui va, descendre, ça, ça, va vous irriter, etc. Personnellement, je jouais jamais avec mon piercing, et personnellement, euh, ça m'a très peu inscinté les dents. Mais sur le long terme, je sais que voilà, ça va, ça fait pas du bien à mes dents, et je me dis, je vais vivre encore des années avec mes dents. Donc si je pouvais éviter euh, de leur faire encore plus de mal, c'est bon, on a profité du piercing à la langue, c'était chouette. Là où oui, il y en a qui sont en train de dire tweet, tweet, tweet, est-ce que c'était chouette sexuellement parlant alors je vais répondre à ce débat maintenant est ce que le piercing à la langue fait quelque chose lors des fellations et eh bien la réponse je suis désolée de vous décevoir c'est ça dépend il y en a qui vont dire c'est bien il y en a qui vont dire que c'est pas bien le piercing à la langue, j'ose espérer euh, qu'on le fait pas pour aller sucer et se dire Ouais, je suis mieux que tout le monde. Un piercing à la langue, c'est personnel, comme tous mes piercings sont très personnels. On le fait pour soi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais euh, personnellement, je l'ai pas fait pour avoir une sexualité en mode Eh, hey, euh, je peux plus pécho, etc. Genre non, je l'ai fait pour moi et, et puis aujourd'hui, je l'ai enlevé aussi pour non. moi. Et la troisième raison, parce que en vrai de vrai, en toute franchise, je m'en fous un peu d'avoir l'air d'une cagole. Je m'en fous un peu d'avoir des problèmes dedans. dents. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Donc les premières raisons train dans la balance depuis un an. Et là, en fait, depuis des mois, euh, à chaque fois que je sors, ça doit faire quelques mois à chaque fois que je sors, à chaque fois que je bois, à chaque fois que je suis un peu déprimée, à chaque fois que je suis un peu molle, etc. J'ai l'impression que le piercing à la langue prend toute ma bouche. J'ai l'impression que ça me gêne. Ça m'a jamais fait ça de ma vie avant. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est énorme, qu'il prend toute la place, que je passe ma soirée à faire comme ça... Je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression je sais pas, je, je, il m'obsède. Quand euh, j'ai bu alors attention de l'alcool est dangereux pour la santé, je bois très peu. Des fois je bois puis je suis bourrée au bout de deux bières donc ça compte pas vraiment. Il m'obsède en fait et c'est devenu une obsession à chaque fois que euh, je me couche tard ou à chaque fois que je suis fatiguée, etc. Que je suis dans un peu un mood un peu euh, descendant. Et du coup ça m'a rendu ouf. Du coup je me suis dit allez c'est bon Léa, euh, t'arrêtes, c'est bon, t'as plus 12 ans, euh, faut que tu fasses des choix dans la vie, tu le dégages, ton piercing c'est pas grave, c'est qu'un piercing à la langue. Et donc j'ai fait le choix de l'enlever pour ces trois raisons, mais surtout pour la raison de euh, que voilà, il commençait vraiment à me gêner, je commençais vraiment à trop le sentir dans ma bouche et ça me ça me saoulait en fait. Voilà, c'est une raison personnelle euh, si vous avez des piercings à la langue, là, tant mieux pour vous si vous en avez pas, tant mieux, si vous voulez le faire franchement, faites-le, euh, je, genre je vais pas vous dire le contraire parce que j'ai, voilà, j'ai kiffé l'expérience mais euh, toutes les bonnes choses ont une fin et pour le coup je sais qu'un jour ou l'autre j'enlèverai mon piercing au téton, un jour ou l'autre j'enlèverai mon piercing au nombril je pense que j'ai passé un cap et euh, du coup... Mais ben voilà, c'est une nouvelle Léa. Bah ben c'est tout. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé du petit story draw, si ça vous plaît, euh, des, petites, euh, des petits trucs comme ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao <musique>